Bonjour à tous, merci d'être là, euh, Donc on s'insère dans le cycle de conférences de Vox, on va passer 25 minutes ensemble. Euh, cette présentation c'est la V2 d'une version qui a été faite à Devox France, si vous l'avez déjà vu, elle n'a rien à voir et les personnes qui sont sur la vidéo, qui regardent cette vidéo, euh, c'est une version 2. Euh, donc je m'appelle Nicolas, je travaille maintenant chez Lunatech, une, une société de services hollandaise et on est en France. Euh, chose importante, rendez-vous ce soir pour ceux qui sont là, euh, on fait de la soirée Meet and Greet, l'année dernière il y avait le feu d'artifice, la fête nationale, et ça est chouette. Donc euh, vous êtes très nombreux dans la salle, et vous devez vous, devez vous demander mais de quoi il va parler. Euh, je ne vais pas vous parler spécialement de start-up, euh, même si euh, je vais forcément partager une expérience, qui est, est une expérience que j'ai eue dans différentes start-up. Je ne vais pas vous parler d'un nouveau framework JavaScript à la mode. Je ne vais pas forcément vous parler d'architecture. Je vais vous parler de choses quand même qui pourront euh, être utiles pour vous euh, la semaine prochaine. Donc pas de microservices, euh, mais on va un petit peu parler quand même de, de services. Alors la bande annonce, c'est... Euh, J'ai promis de parler de trucs, de trucs cool euh, pour les startups. Euh, et en fait, ce que je voudrais que vous reteniez à la fin de cette présentation, c'est qu'il y a des trucs cool pour votre équipe, pour votre société, pour votre équipe projet, pour euh, vous en tant que freelance, pour euh, vous en tant que euh, développeur euh, et que c'est des choses que vous pouvez utiliser. Alors je ne vais pas vous parler de, de choses euh, des bureaux les plus cools de la, de la terre mais je vais vous parler de services. Et euh, de services, d'abord dans un objectif de vous faire un retour d'expérience de ce que moi j'ai pu apprendre dans différents types de projets. Donc je vais vous parler de Devox France. Je vais vous parler de Zap Travel, qui est une startup pour laquelle j'ai bossé, un peu de Capitaine Dash et de Lunatech. Donc je vais vous donner différentes visions et vous partager mon expérience de ce que j'ai pu faire, de ce qu'on a pu tester, des choses qui étaient sympathiques. Et je parlerai un petit peu aussi de services que vous pouvez mettre dans vos euh, produits, vos logiciels euh, à la fin de cette présentation. Donc j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, et euh, si vous regardez ce qui se passe dans votre équipe, on est à une conférence technique et en général on a des présentations sur des frameworks, on a des présentations sur Java, sur de l'architecture, on a des présentations euh, sur euh, voilà, des stacks techniques. Euh, moi ce que je vais aujourd'hui vous présenter c'est plus des présentations sur des outils, des outils que vous connaissez peut-être. Et en fait l'idée c'est que chacun ayant une expérience différente on va partager ça et euh, je vais vous donner des, des choses à actionner, des choses sympas que vous pouvez utiliser. Donc dans votre société, on peut imaginer que vous faites du développement logiciel, a priori, euh, que vous gérez des tickets, des incidents, que vous avez un suivi de prod à faire, euh, votre plateforme, votre client, le logiciel sur lequel vous travaillez, doit envoyer des emails transactionnels, des emails euh, d'information. Les emails transactionnels, bah, je suis un site qui vend euh, des chaussures sur Internet, vous choisissez des chaussures, vous les mettez dans le panier, vous vous inscrivez pour mettre vos coordonnées, et au moment où vous cliquez sur « Valider », et je souhaite valider votre email, il faut que cet email arrive vraiment rapidement dans votre boîte aux lettres, il faut qu'elle passe les filtres anti-spam, c'est ce qu'on appelle un email transactionnel. Dans votre équipe, vous organisez, j'imagine, entre vous pour vous répartir les tâches, vous échangez des fichiers, des documents, euh, pas forcément d'ailleurs que entre développeurs, mais plus globalement, vous êtes peut-être amené à regarder un petit peu le temps que passe chacun sur, sur, sur, les, sur les tâches, on peut imaginer que vous devez aussi partager des mots de passe de production. Donc vous ne les envoyez évidemment pas par mail, vous ne les mettez pas sur des post-it, vous utilisez des plateformes, ce genre de choses-là. Et tout ça, aujourd'hui, on est en 2017. Il euh, y a quelques années, on parlait de Software as a Service, c'était la révolution. Et là, on est en 2017, et je trouve que c'est dommage qu'on ne parle pas forcément assez de tout ce qu'on peut faire. d'accord Donc moi, j'ai essayé de vous partager différentes expériences de ce qu'on peut faire. La clé pour faire du SaaS, d'abord, c'est une carte bleue. Euh, et à propos de carte bleue, euh, donc à quoi c'est une carte bleue C'est la porte d'entrée pour pouvoir utiliser ce service. Certes, ce dont je vais parler coûte de l'argent. Mon point de vue, venant du monde des startups, c'est qu'en fait, euh, cet investissement qu'on fait en prenant un abonnement sur Slack, en prenant un build dans le cloud, en utilisant euh, différents systèmes pour envoyer des emails transactionnels, mon point de vue c'est qu'en fait c'est l'investissement. Donc certes ça coûte une somme d'argent tous les mois, euh, mais sincèrement elle est rapidement rentabilisée et c'est souvent plus compétitif que de développer soi-même la solution. Euh, tout simplement bah, parce que le cœur de votre métier, c'est peut-être pas de créer une plateforme d'envoi d'emails transactionnels. On peut imaginer que c'est le cas. Donc la carte bleue, c'est un peu la, la clé. Euh, et, que, et donc, on a différentes aventures. Nous, euh, dans la société où je travaillais auparavant, on avait une carte bleue sur laquelle on avait mis tous les services. Et euh, le problème, c'est qu'en fait, bah, cette carte, à force de mettre des services, son plafond mensuel a explosé. Et quand tous vos services s'arrêtent, là, tout d'un coup, toute la société se réveille et tout le monde se rend compte qu'en fait, euh, on vit énormément dépendant de, de, de ces services-là. Et qu'évidemment, euh, il ne faut pas avoir une carte bleue, mais des cartes bleues, c'est la réponse euh, à ce qu'il faut faire. Et l'expérience que j'en ai euh, l'année dernière, c'est que tout d'un coup, tout le monde se réveille, tout le monde se rend compte qu'en fait, on utilise plein de services et que c'est vraiment euh, vital pour, pour la société. Alors, des services, je ne vais pas parler de micro je ne vais pas parler d'architecture, je vais vraiment parler d'usage, des choses qu'on euh, peut amener, euh, qu on peut amener dans, dans une équipe. Un service, pour moi, c'est quoi C'est une solution qui est hébergée en dehors de votre système d'information, donc typiquement du SaaS. Euh, si vous utilisez euh, Google Apps, enfin GApps, si vous utilisez tous les services dans le cloud, je pense que le débat autour du cloud euh, disparaît progressivement. Euh, au niveau des DSI, on est de plus en plus mature, on peut utiliser du Slack, euh, on peut quand même utiliser de plus en plus d'outils, et je suis convaincu que, pas que, que ce n'est pas un mouvement qui va s'arrêter. Donc ma vision, c'est que ce que je vous raconte là, quelqu'un qui regarde cette présentation dans 3-4 ans, j'espère qu'il dira ah oui, il, a, il avait raison. Un service expose euh, des, des déclencheurs, des choses qui vont se passer. Euh, je vais vous montrer, en fait, euh, sur l'Inatec, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un dépose un CV. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand euh, un commercial, dans le pipe drive dépose euh, un lead. Euh, je vais vous montrer, en fait, comment on peut scheduler, par exemple, de vérifier tous les matins que les euh, collaborateurs ont saisi leurs heures sur Toggle. Donc, il y a des événements déclencheurs qui sont assez faciles à comprendre. Et ensuite, on a les mêmes services ou d'autres services qui peuvent réagir sur ces événements-là. Réagir, c'est quoi bah, C'est faire apparaître un message sur votre Slack, vous envoyer un email, remplir un Google Spreadsheet, faire des événements. Donc, déjà, on commence à poser les bases en se disant qu'un service, c'est un système qui est capable de déclencher des, des, des événements, des événements métiers, d'un rapport à son activité, et qui lui-même est capable de réagir par rapport à, à des événements extérieurs ou des, des, des événements endogènes. C'est forcément quelque chose qui est une API web, reste, peu importe laquelle, mais c'est quelque chose qui est pour moi déployé à l'extérieur, sécurisé. Vous payez ce service, il y a de l'authentification, il y a des tokens d'authentification, on ne va pas parler d'autres et tout ça, mais voilà, ça fonctionne, c'est sécurisé. Euh, et il y a une carte de paiement quelque part pour que tout ceci fonctionne. Et surtout, retenez bien ce que je vais dire, ça doit être cool. d'accord Gardez bien ça en tête, on va y revenir plusieurs fois. On a deux services, Trigger, et un, enfin, on a un service ici qui va nous déclencher des événements, et un autre service qui reçoit des actions. Super. Comment on met ça en œuvre Il existe des solutions sur Internet. Moi, je vais vous parler uniquement d'une solution euh, que je connais, et qui est assez connue, qui s'appelle Zapier, qui est un agrégateur, un concentrateur, qui est un système euh, qui coûte entre 20 et 50 dollars par mois, qui permet bah, d'agréger des services, de déclencher de la logique, et de faire réellement cohabiter votre écosystème. Donc déjà, il faut prendre conscience de quest ce que vous avez comme service dans votre société. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Slack Est-ce que vous pouvez lever la main Oui, donc il y a un peu plus de la moitié de la salle qui utilise Slack. Euh, Gmail, Mailchimp, c'est des choses. Mailchimp peut-être pour envoyer des lettres d'information. Ouais. Donc vous reconnaissez peut-être quelques logos. Sur Zapier, il y a plus de 600 services. Et on peut connecter à peu près tout et n'importe quoi. Alors je pourrais passer euh, mon temps à vous lire les, vous lister tous les services, mais ce n'est pas l'idée de, de ce que je veux faire là. Donc les triggers les trigger et les events, on commence à, à se rendre compte qu'on a différents services, qu'on va pouvoir les connecter. Évidemment, les, ces services-là, euh, leur utilisation euh, est payante. Euh, et tout ça, comme dirait un célèbre philosophe nantais, euh, moi je trouve que c'est plutôt cool, ça commence à être intéressant. Dans le monde des startups, euh, j'ai travaillé chez, euh, chez Travel, qui est un Google Lake du monde du voyage. Et ensuite, chez Capitaine Dash, euh, mon ressenti, c'est qu'on vit énormément à crédit et encore plus que finalement dans une équipe projet ou chez un client final. On essaye d'emprunter tout ce qu'on peut. On essaye d'emprunter de l'argent, on essaye d'emprunter du temps. Euh, et le piège, c'est de commencer à développer soi-même des choses qui sont faites beaucoup mieux par des personnes de l'extérieur. Euh, et en fait, ce qu'il faut faire, c'est trouver des solutions pour emprunter, euh, pour pouvoir faire... Euh, un emprunt que vous devez rembourser et avancer et valider parfois des scénarios. donc vous, On peut imaginer de lancer une startup avec une idée qui en fait derrière est l'agglomérat de différents services, un petit peu de code que vous avez écrit et finalement vous avez créé réellement un service, quelque chose de, de, de nouveau, de supplémentaire. Euh, et ça c'est assez, euh, assez courant dans le monde des startups. Quand j'étais chez AppTravel, il y avait un gros problème qu'on avait, c'est qu'on devait faire euh, croire qu'on était euh, pas trop petit, euh, donc on répondait aux journalistes, on, en, on est entre 10 et 49. Et pourquoi c'est important Parce qu'on avait 61 000 visiteurs par mois, euh, et on, est dans le marché, enfin, on était dans le marché du monde du voyage, euh, et on vous regarde si vous commencez à dire que vous avez X, euh, X employés. Donc nous, on a pas jouer sur ces chiffres-là, mais on a fait en sorte que le site web donne le ressenti d'être de, que, que derrière il y a 500 personnes, et ainsi de suite. Et notamment une des expériences qui était intéressante, c'est que nous on a utilisé un système de live chat. Donc imaginez 60 000 visiteurs uniques par mois, ça ressemble à Google, vous tapez « je voudrais aller le week-end prochain en week-end romantique à Venise, dans un hôtel entre 100 et 150 euros, et vous appuyez sur Enter, et le truc vous donne en temps réel la dispo, et ainsi de suite, voilà. » Et sur le site web, il euh, y avait un live chat, euh, je pense que vous connaissez tous, c'est les fenêtres qui sont en bas à droite, et vous pouvez commencer à discuter avec un humain ou avec un robot. Et donc nous, on avait pris une solution, Olarc euh, et derrière Olarc en fait, on le connecte avec du Google Hangout, du Skype. Donc Olarc, c'est juste un médiateur, un bout de javascript que vous installez en 5 minutes sur votre site web, et cinq minutes plus tard, vous avez euh, un support comme celui-ci. Vous pouvez configurer les heures d'ouverture, de fermeture, et quand les personnes tapent, en fait, ça active du Google Hangout, du Skype ou du Slack, ainsi de suite. Et en fait, euh, quand on a lancé cette idée, moi, je dis c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, il y a plein de gens qui vont rentrer, mettre des conneries, tout ça. La réalité, c'est qu'en fait, non, il y avait peu de personnes qui venaient euh, sur ce système-là. Mais par contre, à chaque fois, les journalistes, « Ah, votre site est vraiment bien. Et en plus, ici, euh, si jamais je comprends pas, je peux cliquer en bas à droite et parler à un agent de voyage. » Oui, c'est pas un agent de voyage, en fait, c'est moi. Mais euh, voilà. Et en fait, ça, ça a pu donner quelque chose de euh, vraiment cool, comme dit un célèbre philosophe nantais. Deuxième exemple euh, à vous partager, c'était chez Capitaine Dash. Capitaine Dash, éditeur de logiciel de dashboard pour les grands comptes. Donc, les clients, c'est des, inté... des gens qui font du Excel et qui, tout d'un coup, font des tableaux Excel dans navigateur et ils ont besoin de support humain. Euh... Et donc, il a fallu trouver une solution pour remettre un numéro de téléphone euh, pour pouvoir ensuite prendre des appels et les dispatcher sur une équipe de support. Alors, pas du support technique, du support métier. Euh, la difficulté, c'est que bah, petite société, pas beaucoup d'employés, euh, tous les employés sont avec des téléphones portables, on n'a pas de téléphone fixe, c'est un centre d'appel, ça coûte un arbre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a utilisé Aircall, qui est une solution plutôt sympa. Euh, Aircall, pour 40 euros par personne, vous pouvez avoir euh, un compte là-dessus. Après, vous achetez un numéro de téléphone, un 0180, ou ce que vous voulez. Vous pouvez acheter des, pays, des numéros de téléphone pour euh, tous les pays européens. Vous pouvez acheter des numéros non surtaxés, et ainsi de suite. Concrètement, qu'est-ce que ça vous permet de faire En une après-midi, vous pouvez vous faire votre centre d'appel où quand vous appelez, il y a une synthèse vocale qui accueille vos personnes, qui dit appuyez sur 1 pour en français, 2 pour l'anglais. Et tout ça, vous tapez du texte, Donc c'est un site web, vous tapez les textes, vous tapez les phrases, vous choisissez si c'est une voix d'homme, une voix de femme. Et le résultat, c'est qu'en fait, ça donne... Euh, ça donne aux personnes euh, vraiment le sentiment d'avoir un vrai data center, un vrai call center derrière. Et vous pouvez renvoyer les appels entre les collaborateurs, et quand votre téléphone portable n'a plus de batterie, ben en fait, Aircall voit que vous êtes offline, il envoie l'appel entrant sur une autre personne. Donc ça, c'est un système qui est plutôt sympa à utiliser si vous voulez avoir une plateforme téléphonique vraiment cool, comme dit un célèbre philosophe nantais. Ok. Euh, je vais vous parler un petit peu aussi d'autres outils, donc voyez un petit peu où je commence à vouloir aller, notamment de Devox France, donc je suis l'un des organisateurs avec Antonio Esware. Euh, Devox France c'est une activité saisonnière, en ce moment euh, ben, je suis devant vous et on ne fait rien. Euh, Qu'est-ce qu'on utilise pour organiser DevOps France euh, D'année en année on a rajouté des outils mais le cœur de notre euh, fonctionnement c'est de l'asynchrone. On fait ça soir et week-end, c'est pas notre boulot. Donc il nous faut des outils asynchrones, mais il faut qu'on voit qu'Intel a fait ceci et euh, a fait cela. Donc on a deux outils principaux. On a Insightly, qui est un CRM, qui nous permet de gérer un petit peu les relations avec les sponsors. De voir que Nicolas a répondu, Zwer a envoyé le contrat, Antonio a envoyé la facture, et ainsi de suite. Donc ça c'est Insightly. Euh, on est des gros gros accros à Dropbox, on stocke tout. Les factures, tout, tout, tout, on a des, les photos, enfin on stocke tous les documents. Euh, on fait signer des contrats, on reçoit de l'argent, donc on utilise DocuSign. Euh, on doit envoyer des mails transactionnels. Quand vous inscrivez en tant que speaker pour venir parler à Vox ou à Devox France, on utilise Mailgun pour envoyer les mails. On envoie des lettres d'information. Cette année, pour les speakers, on envoie des SMS. Vous voyez un petit peu tous les services qu'on peut utiliser. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais nous, grâce à ça, bah, on avait comme des outils vraiment sympas qui nous permettent de compléter et de nous aider à notre quotidien. Donc là, vous voyez, il n'y a pas marqué Java ou Scala. Il hein, n'y a vraiment que des services. Chez Capitaine Dash, d'autres exemples d'outils. Euh, Qu'est-ce que vous avez de plus parlerai, Je parlerai de Runscope et d'Obgeny, parce qu'on faisait du suivi de production, je vais en parler un petit peu après. Euh, et chez Lunatech, qui est une société de service, on découvre encore d'autres outils différents, euh, notamment Workable, qui permet de gérer bah, les candidats qui souhaitent venir travailler chez nous, euh, Pipedrive pour gérer l'activité commerciale, Confluence, qui est un wiki, euh, et une énorme utilisation de Slack, sur laquelle justement je voudrais faire un focus. Là, ce que je voudrais que vous entendiez, en fait, c'est que vous voyez en fait, différentes utilisations de Slack. Donc, DevOps France, Capitaine Dash et euh, Lunatech. Slack, c'est quoi Pour ceux qui ne connaissent pas, salle de discussion, c'est un petit peu la foire du village, avec des salles publiques, des salles privées, avec des outils qui sont vraiment, vraiment assez euh, pratiques. Alors, c'est l'IRC en couleur, disent certains. C'est ouvert à tout le monde. On peut écouter ce qui est intéressant pour soi. Ça, c'est vraiment bien. Combien de fois euh, vous avez été embarqué dans des, conversions vous savez, des conversations d'email, on vous met en copie, et en fait vous n'avez rien à faire, et les gens vous renvoient des re-re-re. L'avantage de Slack, c'est que c'est vous qui décidez en fait, si vous voulez ou pas écouter certaines conversations, donc en rentrant ou en sortant dans les salles ça coûte pas très cher, euh, à partir de l'option numéro 2, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre des contributeurs extérieurs, donc chez Lunatech, nous on a des channels par client, et dans cette channels, on fait venir euh, les clients, ça marche dans un navigateur web, donc il n'y a pas de problème de firewall, ce genre de choses là, euh, c'est vraiment un outil sympa. Ça c'est une capture d'écran de Capitaine Dash, euh, on avait... Euh, différentes channels, on a un, ch un channel daily stand-up, c'est en fait tout le monde euh, ne vient pas physiquement au bureau, il faut à un moment donné se synchroniser. Euh, c'est une idée en fait, qui vient de Clever Cloud, où ils ont un petit channel, ils disent hier j'ai fait ça, aujourd'hui je fais ça, et euh, les soucis que j'ai rencontrés. Et quand vous rentrez de vacances, bah, vous regardez le stand-up, le channel de la semaine dernière, et vous voyez tout de suite l'historique de ce qui s'est passé. Donc ça, ça prend 5 minutes à faire, c'est vraiment sympa. Il y a des channels entre développeurs, parce que là, il n'y avait pas que des développeurs. Euh, il y a des channels par client, pour pouvoir voir un petit peu l'activité. Euh, là, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on voit en haut, donc Bain, c'est un composant technique, on voit que les, donc les produits émettent des messages. Et là, on va parler un petit peu plus pour les développeurs dans quelques instants. Et les clients, les vrais clients, peuvent aussi parler dans les salles. En fait, d'un seul coup d'œil, on peut voir un petit peu l'activité de la société, on peut réagir, on peut muter, on peut faire plein plein de choses, et on gagne énormément de temps. Donc justement pour vous développeurs, qu'est-ce qu'on peut mettre Donc nous on mettait, enfin on met toujours, ça n'a pas été retiré, on a un channel monitoring global pour Capitaine Dash, dans lequel on a mis les outils qui nous permettent de surveiller la prod. Donc Hugo Strange est un truc qui est fait maison, OpsGenie c'est un outil, un SaaS, un service qui vous réveille la nuit ou qui vous appelle sur votre téléphone quand il y a un problème de prod, mais ce n'est pas lui qui détecte les soucis, vous le mettez avec CloudWatch sur AWS ou sur les systèmes de notification euh, extérieurs, et RunScope qui est un système vraiment sympa, on va le voir tout à l'heure, qui regarde de l'extérieur votre application, qui fait euh, au sens web, pardon, qui va sur votre site web ou votre application web, qui peut s'authentifier, jouer des scénarios, et qui va vous dire bah, si ça ne marche pas, et qui va vous dire aussi si la latence augmente. Donc quand vous avez des API pour téléphone mobile, RunScope est vraiment bien parce qu'il va vous dire euh, ton truc il marche, mais depuis jeudi matin, euh, tu es à 400 millisecondes de latence au lieu de 100 millisecondes c'est pas normal. Ah oui, on a mis en prod un truc, on s'est planté, machin. Donc Runscope, superbe service, ça coûte 20 ou 30 dollars par mois, c'est vraiment bien. Et on peut mettre du Slack, on peut mettre, pardon, du Jenkins, de l'intégration continue. Mon retour là-dessus, c'est qu'on a voulu être un peu trop bavard, donc on mettait un peu trop de choses. En fait, on mettait trop de, trop de messages pour dire que tout va bien. Donc en fait, on les regarde plus, comme pour les mails. Hein. Et après, moi, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut mieux ne rien mettre. Euh, si j'ai besoin de savoir euh, le dernier build, je vais sur Jenkins. Ici, je m'attendrais plus à savoir en fait ce, ce qui va pas. quoi, Genre build, fade, ce genre de choses-là. Et là, on avait mis un peu trop de choses. Donc, en fait, à force, on ne regarde plus. Et on peut aller très loin. Là, on voit le déploiement sur Clever Cloud de DevOps France. Donc là, en fait, je vois qu'hier, il y a eu deux, deux scalings qui ont été faits. Donc, je vois un petit peu, sans devoir aller sur le site, c'est vraiment, vraiment pratique. C'est vraiment le tableau de bord. Vous pouvez, et des services comme ça, il y a des articles sur le blog, sur Internet, qui vous donnent encore beaucoup plus d'idées. Donc Slack, il y a cette idée de salle publique. Vous pouvez avoir des discussions privées entre collaborateurs. Euh, nous, on n'aime pas trop les salles publiques fermées. Donc, ça va pas des salles publiques, mais des salles réservées. Ça fait un peu comme en boîte de nuit. Vous voyez le truc, où vous ne pouvez pas rentrer dedans. On préfère limite que les gens créent des, des discussions entre eux le temps qu'ils résolvent euh, leur sujet de discussion. Et on préfère avoir des canaux publics où n'importe qui peut rentrer, sortir, ainsi de suite. Donc, chez Lunatech... Euh, typiquement, on a euh, des channels euh, pour les clients, on a des channels pour euh, le recrutement. Euh, là, je n'ai pas tout encore, mais j'en ai au euh, pouvoir, la musique, euh, souhaiter les anniversaires, euh, faire le stand-up pour l'équipe française, et ainsi de suite. Donc, euh, voilà. donc, vous voyez, avec Slack, on peut quand même faire des trucs euh, vraiment sympas. Et je ne doute pas que chez vous, déjà, vous faites des trucs euh, très, très, très cool. Euh, voilà, un résumé de ce que je viens de vous dire. Donc, Slack, on peut dire que c'est quand même un outil qui est plutôt cool, comme le dit un célèbre philosophe nantais. Euh, je voudrais, euh, dans cette partie-là maintenant, euh, j'arrive aux deux tiers de la présentation, je voudrais un petit peu parler aussi de la partie application. Euh, en fait, ce que l'on voit euh, de moins en point, on a vu pendant une période en fait que, euh, en tant que développeur, on était tenté d'utiliser des services. Et celui qui, euh, moi, me faisait réagir, c'est quand je voyais du code avec l'API Java Mail, et je voyais quelqu'un qui essayait d'envoyer un mail à partir d'un bout de code Java. Ben, c'est pas une bonne idée, Enfin, ça marche pas, quoi. Et après, c'est la même personne qui revient qui fait ouais, « je voudrais faire du SSL en Java ». Pareil, c'est pas la bonne C'est pas une bonne idée, quoi. Donc en fait, euh, le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de services euh, qui sont vraiment, vraiment mieux faits à l'extérieur. L'envoi de mail est quand même assez euh, pertinent, et un mail qui ne part pas ou qui n'arrive pas chez votre client, vous perdez de l'argent. Le gars qui est en train d'acheter ses chaussures, le mail il n'arrive pas, il oublie et il n'achète pas vos chaussures. Et là, on ne peut pas s'amuser à faire ça pour le fun. Il faut vraiment des solutions qui permettent de suivre, d'auditer, de regarder le volume, et quand les mails reviennent, de voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Euh, je recommanderais ces deux produits-là. Moi, j'ai une préférence pour Mailgun parce que vous pouvez setter un peu plus de paramètres SMTP, notamment le message ID. Donc, on s'en sert notamment sur Devox. Euh, mais Mailjet est aussi un très très bon produit. Et pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, euh, j'ai pris un exemple en fait euh, qu'on va voir avec euh, Zapier. Imaginons que vous souhaitiez faire un formulaire de support sur votre site, sur votre site web euh, qui à la fin euh, doit déposer sur Slack euh, bah, en fait, qu'une personne a soumis euh, un message. Bah, c'est plutôt assez facile. en fait. Euh, donc, On peut utiliser Typeform qui permet de créer des formulaires. Vous avez peut-être utilisé Typeform sans vous en rendre compte, c'est un système qui ressemble à Google Form un petit peu mieux fait. Euh, et si vous allez après sur Zapier que je vous ai montré tout à l'heure, vous allez chercher euh, votre Slack et vous cliquez et en quelques minutes, avec un échange de clés sécurisées, euh, une personne qui, par exemple, remplit un formulaire sur votre site web, vous pouvez recevoir en message privé ce qu'elle a rempli ou vous pouvez le mettre euh, sur un channel public euh, ou ainsi de suite. Euh, tout ça, c'est vraiment des petites pépites, ça prend 10 minutes si vous en faites... Euh, allez. Peut-être pas un par jour, mais c'est si en fait un tous les deux jours. Tout d'un coup, vous avez créé plein de services. Puis il y en a qui vont en persister. Il y en a d'autres que vous allez effacer parce que bah, finalement, ils ne marchent pas. Mais c'est quand même vraiment, vraiment sympa. Il me reste un petit peu de temps pour finir sur la partie production. Euh, une expérience que je retiendrai qui était vraiment bien. Euh, le problème, c'est de surveiller sa prod. Alors on pense à des outils monitoring, et ainsi de suite. Bon. Dans le cadre de Capitaine Dash. Euh, ce, que, ce, que fait ce que fait la société c'est déployer sur AWS et après c'est accessible euh, sur des iPads ou euh, sur Internet donc en fait vous pouvez le tester de l'extérieur et là on a utilisé Runscope euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure et cet outil là bah, vous permet vraiment déjà de voir votre SLA, votre SLA permet de suivre un petit peu l'historique des projets et d'un coup d'œil, vous voyez tous vos, tous vos services déployés euh, vous pouvez euh, surveiller un petit peu ce qui se passe, vous pouvez voir aussi qu'il y a eu des incidents mais que c'est revenu à la normale parce que c'est bien de vous dire quand ça ne marche pas et c'est bien de vous dire, au fait, maintenant, ça va mieux. Euh, et il ne me reste pas beaucoup de temps et comme dirait Jean-Claude Duss, il va falloir que je conclue. Donc retenez cette idée qu'en fait, on peut aller chercher des services euh, que vous en utilisez certainement et qu'il y a des possibilités vraiment très importantes de, de créer des connexions et d'améliorer votre vie de développeur. Euh, ne demandez pas forcément la permission euh, à vos responsables. Il vaut mieux s'excuser que demander la permission. En général, à partir du moment où ça fait gagner du temps ou de l'argent, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, je vous remercie. J'ai fait 24 minutes pile. Euh, Rendez-vous ce soir pour ceux qui sont ici dans la salle. Euh, et merci à Quentin d'avoir aussi revu ces slides. Merci. Il me reste une minute trente. S'il y a des questions, je les répète au micro pour la, la vidéo, si vous en avez. Oui, une question. Sur les envois de mails, l'idée c'est de complètement euh, l'exemple de Mailjet euh, tout à l'heure, c'est de, de remplacer un envoi de mail et un templating côté applicatif par un système dans lequel je vais avoir une API qui me permet de déclencher un envoi d'email, dont le templating, la forme et les données. Ouais. Contrôler. Alors, donc la question c'est est-ce que, je vais la raccourcir. La question c'est est-ce que sur Mailjet, est-ce que l'idée c'est d'envoyer des mails via une API avec des templating. Donc la réponse c'est oui, mais on peut aussi utiliser Mailgun et Mailjet comme des serveurs SMTP. Donc concrètement, ça veut dire avec du Play Framework, on peut utiliser le plugin euh, d'envoi de mail, on peut utiliser les templates HTML qu'il y a dans Play, mais au lieu de parler au serveur SMTP de sa société, on parle au serveur SMTP de Mailjet et Mailgun. Pourquoi Parce que ces serveurs-là, quand vous rentrez et vous prenez un compte dessus, ils vous forcent à déclarer sur votre nom de domaine des clés, euh, DN, euh, DKPIS et euh, j'ai oublié l'autre nom. Euh, qui vous permettent d'améliorer votre réputation. Et en fait, ce que vous gagnez en plus au lieu de le faire via votre SAVA SMTP chez vous, euh, c'est plusieurs choses. D'abord une meilleure réputation, donc une meilleure garantie de délivrabilité. Et si ça ne marche pas en fait, Mailgun et peut peuvent vous dire pourquoi ça ne marche pas. Euh, deuxième chose, Mailgun, moi j'utilise l'API, donc pas le client SMTP, parce que l'API permet de mieux positionner, elle est, alors, elle est beaucoup plus efficace, et elle permet de manière synchrone de poster un message et de tenir pendant quelques instants un retour. Et en fait, on peut avoir un acquittement ou un rejet immédiat euh, via cette API. Donc on peut quasiment, presque gérer le delivery failure. Quasiment. Bon, ça prend des ressources, mais on peut faire ce genre de choses qu'on ne peut pas faire via du SMTP. Voilà. Et ça coûte, euh, MailJet, pour Devox France, nous on envoie à peu près 9000 mails. Et je crois qu'on paye 3 euros par mois. Donc vraiment, euh, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions Merci beaucoup. Merci.